Je m'appelle Chantal Dardelet, je dirige le centre égalité des chances de l'ESSEC. Je m'appelle Nadiel Boukhari, je suis chef de projet égalité des chances à la mairie de Drancy. Je suis Alice Malmange, professeure de lettres au collège de la justice de Cergy. Euh, je m'appelle Linoa, je suis en 3ème à Charles-Péguy et j'habite à Drancy et je faisais donc partie des adolescents qui ont participé au programme PQPM. Je m'appelle Alexis Renard, je suis en 3ème 4 au collège de la justice et euh, j'ai participé au programme PQPM. PQPM, une grande école, pourquoi pas moi, ça s'appuie sur un constat. Chaque jeune a des talents, sauf que suivant l'endroit où on est, suivant le milieu d'origine des familles, eh ben, ce talent s'exprime plus ou moins bien. Alors nous, notre combat de chaque jour, c'est de permettre à chaque jeune de trouver sa voie et d'aller au plus loin de ses capacités. C'est des élèves en général qui, lorsqu'ils candidatent ou enfin postulent pour intégrer le programme, euh, bah, souhaitent euh, finalement euh, avoir plus d'aisance. C'est la première chose qui vient et qui revient souvent lorsqu'on parle avec eux, c'est qu'ils n'osent pas s'exprimer en classe euh, de peur d'être jugés ou de peur de ne pas être suffisamment bon pour le faire. Derrière tout ça, en fait, il y a des phénomènes d'autocensure, euh, de ne pas être capable d'eux. Et donc, euh, tous ces, tous ces éléments-là sont, à mon avis, en tout cas, ce qui revient très souvent l'élément déclencheur. Ce programme, c'était des séances un samedi sur deux qui duraient donc deux heures ou deux heures et demie. Et il y a eu plein de choses autour comme des sorties culturelles, des ateliers de débat qui étaient tous très intéressants. Donc ce qu'on propose concrètement, ce sont des séances de tutorat, trois heures par semaine, où des collégiens et des lycéens dits de banlieue rencontrent leurs tuteurs qui sont des étudiants Et Il y a de la magie dans cette rencontre-là. Chacun apporte à l'autre ce qu'est sa vie, son horizon, son, son cheminement. Les collégiens les lycéens découvrent que le champ des possibles pour eux est immense. Ils découvrent d'abord aussi qui ils sont, leurs talents, ce qu'ils peuvent envisager de faire de leur vie. Et puis petit à petit, ils se construisent à un projet d'études, un projet d'orientation. Ils développent beaucoup aussi la culture générale, l'esprit critique, la confiance en soi, la citoyenneté. Euh, le vivre ensemble, euh, la capacité à travailler ensemble. Mais aussi euh, leur donner accès peut-être euh, à un monde qu'ils ne connaissent pas et euh, les enrichir euh, d'un point de vue culturel mais aussi social, leur montrer aussi euh, des pistes pour leur future orientation et leur avenir et leur donner confiance en eux. Il permet d'aider, de trouver euh, votre voie et euh, de vous aider dans des problèmes euh, personnels. Comme le stress. Euh, sur le plan personnel, ça m'a apporté de l'ouverture aux autres parce qu'avant, j'étais très renfermée sur moi-même et maintenant, j'écoute vraiment euh, toutes les opinions de chacun et je m'y intéresse et je vais chercher plus loin. Toutes ces compétences transversales sont travaillées dans le cadre du programme PQPM. Euh, de façon très concrète, euh, ce sont des séances de tutorat euh, d'un format de 2h15 à 2h30 qui ont lieu soit le mercredi après-midi, soit le samedi matin. Euh, et euh, du coup, ce sont des étudiants de l'ESSEC euh, volontaires qui euh, animent ces séances de tutorat euh, pendant ces 2h30 avec des jeunes du territoire. On a fait des ateliers de théâtre pendant les vacances. J'ai trouvé ça génial parce qu'on euh, a pu se libérer, clairement, euh, parce qu'avant on parlait peu, on était timide et on a réussi euh, à sortir de notre zone de confort. Lors de la cérémonie d'aujourd'hui comme celle que l'on vit chaque année, on découvre alors, des jeunes qui, en quelques années, se sont transformés de façon incroyable. Ils arrivent tout timides, pleins de doutes, euh, se demandant ce qu'ils font là. Et quelques années après, ils prennent la parole ici devant 500 personnes. Ils ont un projet, ils croient en la vie, ils croient en l'avenir. Et puis, ils voient leur tuteur, ils entendent leur tuteur dire euh, au début, euh, j'avais tellement peur de ne pas être à la hauteur et j'ai découvert des jeunes formidables et j'ai grandi à leur côté. C'est un, une méthode finalement, euh, un outil le tutorat qui permet d'avancer tant quand on est tuteur que quand on est tutoré. C'est du gagnant-gagnant. C'est peut-être ça le, la vraie fraternité. D'ailleurs, un des tuteurs l'a dit tout à l'heure. Je me suis rendu compte que euh, tout le monde, euh, peu importe d'où l'on vient, euh, qui on est, on peut apporter quelque chose de nouveau euh, sur notre expérience. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment très chouette parce que on, tout le monde euh, parle à tout le monde. Euh, on, euh, on apprend plein de choses euh, venant des autres et tout le monde s'entraide. et C'est vraiment un groupe très solidaire et c'est vraiment cool. Alors, je pense justement que c'est une chance. C'est ce que j'ai répété toute l'année à mes élèves, parce qu'il euh, y avait des moments où ils étaient, on va dire, moins motivés euh, que d'autres. Et je leur expliquais en effet que c'était une chance euh, de pouvoir aller à l'ESSEC, être dans les locaux de l'ESSEC, partager des moments avec des étudiants de grandes écoles et euh, surtout euh, comprendre que c'est possible, que tout est possible, si on travaille et si on a envie de réussir. Plus tard, j'ai dans l'idée de faire médecine et il y a beaucoup de gens qui me disent « oui, médecine c'est compliqué, euh, souvent on rate la première année » et maintenant, je me rends compte que j'ai envie de me défier, de me dépasser et j'ai envie de repousser mes limites. Personnellement, je travaille avec le Centre Égalité des chances de l'ESSEC depuis deux ans et au sein de la mairie de Drancy également depuis deux ans. Et c'est vraiment un, un travail très épanouissant et, et, on peut, et surtout, on peut visualiser l'impact qu'on a sur, sur les jeunes, sur les familles dans, au sein des établissements scolaires et c'est très riche d'un point de vue humain et professionnel. Ça m'a ouvert plusieurs voies et euh, grâce à ce programme, j'ai pu euh, parler euh, librement devant les gens, ce que je ne pouvais pas faire avant. Bah, franchement, euh, si tu es tenté euh, par le programme, il faut, faut y aller, parce qu'on euh, peut, on peut se dire « oui, c'est peut-être pas pour moi, oui, peut-être que ça ne me correspond pas », alors qu'en fait, euh, ça correspond à tout le monde sur tous les points, enfin, peu importe d'où tu viens, peu importe quelles sont tes faiblesses, quelles sont tes qualités, tu vas forcément apporter quelque chose et les autres vont forcément t'apporter quelque chose et tu vas en ressortir euh, plus mature, plus grandi et tu vas avoir envie de faire plein de choses. Ça fait maintenant 18 ans que l'ESSEC est engagé dans les programmes d'égalité des chances et on, on a vu partir aujourd'hui notre 15e promotion. L'ESSEC a été pionnier en la matière et depuis 2005 a essaimé ce même dispositif dans 120 grandes écoles et universités. Depuis 2008 aussi, ce dispositif est devenu cordé de la réussite puisqu'on a travaillé avec les pouvoirs publics pour créer un cadre, pour développer tout ça. Et ça continue aujourd'hui, c'est à peu près 100 000 jeunes qui sont accompagnés par des dispositifs qui, directement ou indirectement, sont nés à l'essai. On en est très fiers. Sauf que voilà, on ne va pas s'arrêter là. Et il faut que dans chaque quartier, il faut que dans chaque famille, il faut que chaque jeune s'entende un jour dire « pourquoi pas toi ?». Et on est capable de le faire et on s'y attelle chaque jour.